Pourquoi acheter acte en main Allez, dans cette vidéo, je vous propose de voir deux bonnes raisons de faire un achat acte en main. Bonjour, je suis Jérôme Vivon, votre coach immobilier, et si vous cherchez à investir dans l'immobilier en par contre zéro ou pas, bienvenue sur cette chaîne. Il vous suffit de vous abonner et de cliquer sur la clochette de notification pour être certain de ne rien louper. Alors, pourquoi acheter acte en main. Alors, tout d'abord, je vais faire une petite parenthèse pour expliquer si vous ne savez pas ce que c'est que l'achat acte en main. En fait, l'achat acte en main, c'est un acte dans lequel il est notifié que c'est le vendeur qui paye les frais de notaire. Alors là, ce n'est pas encore un petit truc, on va vous faire croire que vous payez pas les frais de notaire. En fait, le principe, c'est que si vous achetez un bien pour faire des contrôles à 100 000 et ben plutôt que d'acheter votre bien 100 000 euros et dessus de payer on va dire à peu près 8 000 euros de frais de notaire à côté, et ben on va dire dans l'acte que c'est le vendeur qui paye les frais de notaire. Mais à ce moment-là, vous achetez le bien 108 000 euros et c'est le vendeur lui une fois qu'il aura touché ces 108 000 euros qui va payer les frais de notaire sur le montant du bien euh, qui a été vendu. Donc il y a deux avantages à ça pour vous. Premier avantage, ça va être au niveau du financement. Vous savez qu'il y a certaines banques euh, qui sont un petit peu réticentes à financer les frais de notaire. Donc si c'est le vendeur qui paye les frais de notaire, bah vous en tant qu'acheteur, vous les payez pas les frais de notaire. Ce n'est pas, euh, pas comme des frais d'agence où c'est noté dedans qu'il y a tant de frais d'agence. C'est que là, c'est vraiment euh, le, un montant immobilier. Que vous payez les 108 000 euros, c'est marqué que vous achetez un bien immobilier d'une valeur de 108 000 euros et que les frais de notaire seront à la charge du vendeur. Donc c'est pas un montant qui est intégré dans le montant du financement, ça passe vraiment dans un montant foncier, c'est le montant euh, du prix immobilier qui est noté noir sur blanc et dessus, euh, ben bah voilà, c'est commercialement le vendeur euh, qui vous fait ce petit cadeau et qui va payer les frais de notaire. Donc la première raison, c'est surtout que euh, ça va vous faciliter le financement si vous avez un banquier qui est un petit peu réticent au fait de financer les frais de notaire, l'achat acte en main, et eh ben il est inclus dedans et le notaire ne peut pas dire bah ben non, on ne finance pas les frais de notaire, puisque ben, vraiment au niveau de l'acte, vous ne les payez pas. Ces frais de notaire, c'est pas vous qui les payez. L'autre avantage, c'est que euh, vous allez pouvoir déduire le montant des frais de notaire de vos revenus fonciers, euh, vous allez pouvoir les amortir. Alors je m'explique, c'est que euh, quand vous faites l'achat acte en main, il est vraiment noté que vous achetez un bien, pour reprendre mon exemple, vous achetez un bien à 108 000 euros et que les frais de notaire sont à la charge du vendeur. Donc si vous achetez le bien 108 000 euros, c'est vraiment la valeur du foncier qui est à 108 000 euros. Et quand vous mettez des meubles dans votre appartement, si vous faites de la location meublée, vous allez pouvoir amortir le montant du bien, et l'amortissement se fait sur la valeur de 108 000 euros. Alors que si vous achetez votre bien 100 000 euros, et que dessus vous rajoutez 8 000 euros de frais de notaire, ben les 8 000 euros de frais de notaire, c'est simplement des frais que vous allez pouvoir déduire, mais ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir amortir sur une longue période. Donc là c'est intéressant, c'est que vous allez pouvoir amortir indirectement le montant des frais de notaire puisqu'ils ont été inclus dans le montant du foncier que vous avez acheté. Voilà, donc n'hésitez pas si vous faites de l'investissement à demander à vos vendeurs s'ils sont ok pour faire de l'achat acte en main, je sais que moi personnellement c'est quelque chose que je fais et même quand je vends je propose à mes acheteurs d'acheter acte en main, euh, ça leur facilite le financement donc moi ça me facilite la vente derrière et c'est quelque chose qui est intéressant pour tout le monde. Voilà pour cette petite astuce vidéo. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, n'oubliez ben, pas que vous avez ici ma formation gratuite que je vous offre. Et n'oubliez pas de cliquer là en dessous pour vous abonner et être au courant des prochaines vidéos. Allez, nous on se retrouve très vite en vidéo. Ciao